Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 300 de Stage One. ça fait 300 vidéos qu'on est, hein, qu est ensemble, 300 jeux différents. Et, euh, et nous allons jouer aujourd'hui à Craven Manor, alors ça je joue pas avec la manette, j'avais plus la manette dans la main mais non. J'y ai jamais joué, je l'ai démarré une ou deux fois, j'ai vu que ça jouait pas avec la manette. Euh, je l'ai mis en français parce qu'il est en français, il est en plusieurs langues. Euh, donc euh, c'est parti pour cet épisode 300. Euh, ça fait plusieurs fois que je vois passer le nom du jeu, en tout cas le nom du jeu me dit quelque chose. Euh, et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, pourquoi n'y pourquoi jouerait-on pas Ah oh, si Oula euh, Normal ou cauchemar Vous explorez le manoir. Ok, c'est un truc d'exploration normal. Et pas facile. Genre euh, débutant. Genre mec euh, mec qui sont, voilà. Hein. Et bah c'est parti. Les montes plats dispersés dans le manoir transportent les objets importants jusqu'au hall d'entrée. Craven Manor, Le manoir des Kraven. Ah oh, mon dieu, c'est un jeu qui fait peur ou quoi Ah non, WSD, mais ta soeur, quoi. C'est sérieux, ça ne peut pas jouer avec la le... résolution, qualité graphique, on s'en fout. Plein écran, langue inversée par des fois, prouvé. Ah non, c'est commande. Alors, <rire> c'est déplacé vers l'avant, se déplacé vers l'arrière, se déplacé vers la gauche et se déplacé vers la droite. Activer, désactiver, ouvrir le jour, fermer le journal, ok. Courir avec Shift. Ok, on approuve. On reprend. Ah, c'est mieux. Donc, on a un petit pointeur au milieu. On peut faire des choses, j'imagine. Non, genre ouvrir des tiroirs. Non. Attends. J'ai des hallucinations ou il n'y a pas le. Ah, il pète les couilles hein, avec la... Avec le comment ça s'appelle Avec la, la synchronisation verticale. Bon j'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo. Sinon ça me pète un peu les 1. Hein Bref, on va jouer. Ça m'emmerde mais euh, bon allez on joue c'est pas grave. Mon épisode 300, est... il est tout niqué, je suis dégoûté mais c'est pas grave. Alors, emplacement en natale. Succès déverrouillé secret de verrouiller, of Lord Craven. Sans pouvoir accueillir un objet rond. Bah c'est bien. Non pas bah, si se joue pour l'instant. Oh putain, ok d'accord. Ce truc qui fait super peur. Une sinistre statue de bronze posée sur son piédestal. bien le petit grésillement qui sert juste à te faire chier putain de jeu qui fait peur et la poussière qui vole en plus c'est fermé c'est fermé c'est fermé oh. allez vous savez ce qu'on va faire Augmenter un poil de gamin. <rire> hum, parce que je vois juste pas. Putain, l'autre qui se tourne. Culé. Elle se tourne. Les statues qui bougent. Ok, c'est fermé avec clé. Les... À l'aise. Photographie. Un modèle réduit, élaboré main noir et des meubles. <rire> Putain, c'est une piste quoi. Super peur. Il fait peur ce jeu. Avec ses ongles jusqu'au sang. Regarde lui qui se tourne vers moi. Hein, une espèce de connard. Dès que je me tourne, il tourne vers moi. Oh putain C'est flippant Cure. Ah ouais d'accord, il y a un petit truc qui me dit qu'il faut qu'il aille là. Je sais pas si c'est pas plus flippant que tout le reste en fait ça. Ah tiens, je peux le prendre. Oh, oh, oh. Ok, non ça sert à rien. Soit tu le lances, soit tu le laisses. Ok. C'est fermé à clé. Okay. J'ai pas envie d'y aller là-bas. Parce que c'est là le jeu, où il me dit d'aller et j'ai pas envie. KM. Bon, allez. Trêve de présentation, on va aller voir ce qu'on a. Putain, je sens que le jeu va faire peur. Ah oh, putain. Paye ton gamin, quoi. Ouf. Et il y a un truc de réalité, c'est qu'on enlève l'étoile d'araignée en passant. Les secrets merveilleux de la nature par Albert Magnus. Flouf Flouf On enlève l'étoile d'araignée. On fait le ménage Aïe Je dois ressembler à une grosse barbe à papa. Putain J'entends des bruits quoi je suis pas loin de cette salle froide. Hein. cette maison est censée être abandonnée, pourtant quelqu'un a bien dû allumer ce feu. Elle a bien dû se en plus. Bon, moi je m'en fous, je fais l'étoile d'araignée, parce que c'est cool l'étoile d'araignée. Le poème épique traite de la fable biblique de la chute de l'homme. Oui, la chute de l'homme c'est quelqu'un qui a un accident. fermé, ouvert, fermé, bon arrêter. Alors est-ce que je peux oui courir normalement je peux courir, tout, Donc si on peut courir c'est qu'il y a un moment donné où, où, où, où, où rien ne sert de courir. Non enfin si on va courir pour une raison X. Pour soulever, lâcher, manipuler certains objets quand la main apparaît. Ah ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose à soulever ici. Et choisir votre objectif. J'ai trouvé le modèle réduit de la cave à main. il correspond à la maquette que j'ai eue dans le hall de l'entrée. On va aller dans le haut. Oui, ça déclenche des événements, je m'y attendais pas. Ça fait peur. On peut plus passer là. Il y a des choses qui ont bougé, des livres qui sont apparus. What the fuck Putain le bruit. Ok. Ok. Bon bah là ça fait plus peur évidemment mais. Éteindre votre lampe torche. Ah putain on a une lampe torche aussi. Qu Qu'est-ce tu veux que je te dise aussi. Évidemment il n'y a plus la statue là-haut. Hein? Elle n'est plus là. Évidemment. Puis ça s'est tout pété. pour déplacer la pièce tourner la pièce e sortie. clé clé clé clé clé jamais. je vais allumer ma torche est ce que je peux rentrer là-dedans Je m'attendais à un jeu d'aventure, je m'attendais pas à un jeu d'horreur. Je Vous pétez les couilles. Vous savez bien du bruit quand on marche. Maquette de la caméra. Hein. Ok, bah on peut en faire. On sort. Yolo. Je vais reprendre la petite clé. <rire> ah, la lumière s'est allumée. On a retrouvé le courant, le courant, le courant. Ah putain, oui. Ah, ah il fut arraché de mes mains et se positionner à la table comme si la, sa place était là. Ensuite, j'ai entendu le bruit que font les pierres qui entrent violemment en contact. Si je me souviens bien, le modèle réduit de la bibliothèque était placé plus tôt et désormais il avait disparu. C'est bien... Je vais essayer d'ouvrir une porte parce que tout à l'heure il y avait plein de portes fermées alors... Là... Il y en avait une que je peux ouvrir avec la clé. En tout cas c'est pas la clé qui me mène à l'extérieur. Je me demande en fait pourquoi je suis là. Voilà, voilà. Ça c'est la question qu'on se pose souvent dans un jeu d'aventure comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là Et pourquoi pourquoi ne sortons pas de cette pièce Voilà, voilà. Bon, moi bah, je sais pas ce que j'en fais de ma clé. Mais c'est bien, la lumière est allumée, enfin ça dépend. Ah il manque charge. Il est pété. Il manque une pièce importante au fonctionnement de cet engrenage. Et j'ai perdu ma clé. C'est le au pivot d'un levier manquant. J'ai perdu ma clé, elle est passée ma clé. Ok, j'ai perdu ma clé, tranquille. Normal. Oh putain, ce truc me petit. Oh là, il faut mettre un truc rond. Je sais pas, j'ai perdu ma clé. Il est pas revenu là, on est d'accord. Et eh ben, je sais pas où aller... Ah ouais, ok. Donc là, il me dit d'aller là-haut. genre la porte elle est ouverte là maintenant. Ah d'accord. Ok donc le fait que je pose euh, la pièce là-bas par rapport à là où j'étais en fait. Ça m'a ouvert une porte. Ouh, allez on y va. Sauvegarde en cours. <rire> ça donne envie d'y aller. Ça fait peur. Une note destinée. Ah, un cravat de les voleurs et les fédérants seront une formation. Je sais pas si j'ai une infinité de... C'est la avant Ah oh, putain, ça va faire peur, ça va faire peur. Ça fait peur. Où est-ce que je vais... Oh putain. Il y a des bruits de ouf. Ah sans déconner, j'espère que cette vidéo, elle a, elle a pas bugué. Ça, ça vous, je vous ai vu que ça m'arrivait. De, des fois de buguer des enregistrements, on de va recommencer. J'ai pas envie fait... de... J'ai l'air d'avoir des frissons, les gens. Genre un hein, de ouf, quoi. Ouais, on va s'arrêter là, je crois. <rire> on va s'arrêter de jouer à ce jeu. -là. Allez, on avance encore un peu. Encore deux minutes. Putain. Ça, vrai, il n'y a pas de réflexe à avoir. C'est juste des trucs qui font peur. Mais bon. Ça fait peur. Ah, vas-y, y a du sang partout. Genre, la statue, elle aurait allumé un, un feu de cheminée, quoi. Qu'est-ce qu'on essaye pas de me dire Ah oh putain, c'est tout droit, ça avance. Get out. Donc, elle me dit de me barrer, mais je peux pas. Ok, je peux plus. Je peux plus me barrer. courir mais où <rire> ok dernier point de sauvegarde bah c'est parti hein. bah il m'a dit de courir mais en fait euh, pas compris parce qu'en fait il n'y a pas de On peut aller nulle part Ah oh, ta mère, faut recommencer là. Alors donc on va réavoir peur ici. Vous allez voir là. On va réavoir peur. Là. Là. Du coup ça fait vachement moins peur. Je pas m'enfuir. Ah, je peux pas m'enfuir. Je peux pas m'enfuir. Qu'est-ce que je fais là Ok. Tranquille. Tranquille. On est remonté. On est remonté, on va les poser les pièces si on peut. Si on ne meurt pas avant. Ok, donc cette pièce-là, ça faisait partie de... Ok, ça a ouvert la porte. Automatiquement, ça a ouvert la porte qui est... Là-haut. Et ben non... Ah non, il m'a dit de repasser par là. Et on en revient. Oh putain, j'y vais même pas. Oh putain, faut pas y aller. Et bon, on va s'arrêter là. si vous laisser la surprise de savoir ce qui se passe là-bas. Charger une partie, je peux pas sauvegarder là où je veux. Par contre, ça vient de sauvegarder, donc euh... donc c'est pas mal. Euh, on a compris à peu près le principe. Euh, qui donc, euh... <rire> c'est trop énorme. <rire> qui donc nécessite d'aller. Euh, de pièce en pièce, mais en reconstituant les morceaux de maison. Parce que sinon on n'y a pas accès. Donc c'est un jeu d'horreur, hein, avec notre ennemi principal, c'est lui là, le salaud, là, qui fait super peur. Qui m'a tué la première fois, je sais pas comment, hein, voilà. Et on se dit... Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo, si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à aimer. Je crois que c'est un jeu qui est connu à peu près sur Steam, il doit pas être trop indépendant. Euh, je sais pas du... Oui en plus, ouais, non, je sais pas. Mais ça fait un moment que je, je le voyais passer, donc de nom, je pense que tout le monde le connaît, mais on n'a pas forcément tout jouer. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme je vous ai dit. À très bientôt d'ici là, portez-vous bien et n'ayez pas trop peur. Salut